Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog où on va voir le Vision Tracker Organizer. Alors, cet épisode de vlog va être exceptionnel dans le sens où euh, je pense pas que vous ayez déjà vu un entrepreneur vous révéler les coulisses non seulement de son projet à court, moyen et long terme, mais en plus, euh, je ne vais pas vous le livrer en mode... Euh, euh, voici ce que c'est, mais je vais réfléchir à haute voix avec vous pour vous aider à voir comment un entrepreneur, hein, euh, dans le sens où c'est comment moi je fonctionne, c'est pas tous les, les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, mais comment moi en tant qu'entrepreneur et visionnaire je vais définir ça. Et je pense que ça va être très très instructif euh, pour vous parce que, en tout cas moi ça m'aurait plu... Euh, euh, de regarder ce genre de vidéos, ça m'aurait encouragé à faire ça plutôt. Donc, comme j'avais promis à mon équipe de faire ça cette semaine, je me suis dit, allez, quel est le meilleur moyen de me pousser à le faire C'est de vous le partager à vous aussi. Comme ça, ça me crée du contenu. Bref, vous avez compris un peu comment je fonctionnais. Euh, let's go Alors, ça, ça vient déjà d'un outil qui s'appelle le iOS Model. Le iOS Mo Model, c'est un framework, un fonctionnement de comment on organise une entreprise. C'est ce qu'on on est en train d'appliquer chez nous. On essaye de communiquer un peu ce qu'on apprend aussi avec nos clients sans trop complexifier les choses. Euh, et puis cette vidéo n'est pas sponsorisée par Adobe, Adobe mais euh, ils ont un outil de euh, modification de PDF assez efficace. Donc on va y aller. Alors ça a marché maintenant. OK. Let's go. Alors notre entreprise Coach en mission. Donc, c'est non notre entreprise. Au cas où vous ne le saurez pas, il y a deux parties. Il y a une partie vision et une partie traction. La partie vision, c'est plus la partie stratégique. La partie traction, c'est comment on va s'y prendre. Alors, les core values, quelles sont nos valeurs cœur Donc, je suis en train de réfléchir parce qu'on a déjà travaillé avec ça. La croissance, pour nous, c'est hyper important, euh, pour toute entreprise, en fait. L'harmonie, parce que si on le fait dans un contexte chaotique, ça n'a pas de sens Ouais, pas mal l'outil là-dedans. Là. Pas mal du tout. Euh, le fun, ça on a compris que c'était euh, très important pour nous. Et j'ai eu du mal à l'assumer parce que je me suis dit c'est quoi le rapport avec un business. Évidemment, chaque valeur a des forces et des faiblesses hein, <rire> qui vont avec. Et puis, euh, communauté. Clairement, je me suis rendu compte que voilà, si vous réfléchissez à vos valeurs, une manière d'y réfléchir, c'est de réfléchir à ce que vous faites en fait, ce que vous avez fait les derniers mois. C'est pour ça que je vous encourage tellement à être dans l'action. Beaucoup de coachs aiment bien réfléchir avant de passer à l'action. Mais quelquefois, tes actions te permettent de mieux réfléchir parce qu'ils montrent, ils parlent plus que tes réflexions. Ok tu vois, c'est comme si je... Euh, souvent, on a des qualités dont on n'est pas conscient. Mais quand quelqu'un d'autre observe ce qu'on fait, il va nous aider à dire, mais si, tu as clairement ça. Voilà. Donc ça, j'en ai mis quatre. Idéalement, il faudrait que je fasse une phrase. Euh, mais là, je vais en, en rester là. C'est déjà bien si je fais ça. Et Vous avez vu, il y a cinq points. L'idée, c'est d'en avoir cinq maximum entre 3 et 5 Alors, c'est quoi notre corps focus focus. Alors, on va commencer par la question facile. Quand vous galérez à faire des trucs, quelquefois, c'est juste ok de commencer à faire ce qui est facile. Alors, notre niche, elle est très claire. C'est les coachs. Maintenant, je vais appeler ça les coachs plus. Donc, ça veut dire coach plus consultant, formateur, thérapeute. Euh, je crois que j'en avais un autre euh, en tête la dernière fois. Euh, conseiller. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là c'est que nous, on accompagne uniquement les coachs, mais ces coachs, évidemment, ont le droit et peuvent, et on les encourage, parce que nous-mêmes, on fait ça, hein, à faire d'autres choses. Donc, on va accompagner les coachs, mais on ne va pas accompagner les consultants qui ne sont pas coachs. On ne va pas contacter, connect, accompagner les formateurs qui ne sont pas coachs. Par contre, si la personne est consultant et coach, formateur et coach, ça peut être coach, conseiller et coach, euh, bah, c'est avec grand plaisir. Maintenant. Euh, rentrons pas dans le détail, c'est pas l'objet de cette vidéo de euh, euh, cette définition. Alors c'est quoi notre passion C'est améliorer le monde à travers le coaching en accompagnant 100 coachs chaque année. Je pense que c'est assez clair, n'est-ce hein, pas Donc nous on veut améliorer le monde en à travers le coaching, mais même si ça commence à changer, je vous en parlerai plus tard, euh, le, notre but, ce n'est pas de promouvoir le coaching en soi, c'est de le promouvoir en aidant les coachs à se développer. Parce que si on aide les coachs à se développer, forcément, ils vont promouvoir le coaching. Donc ça, c'est top. Notre objectif à 10 ans, est-ce que j'ai le temps pour ça Il me reste encore 20 minutes avant ma prochaine réunion. Euh... Être une référence en, en francophonie. Alors, plutôt qu'être juste une être Un hub de référence en francophonie, francophonie dans le coaching. Un hub dans le sens où un peu, allez, c'est pas hyper beau comme mot, mais un peu le la référence. Donc, soit ça veut dire que nous, on va faire des choses, soit on, on regroupe des gens qui font des choses, soit on est des points de contact. Mais on veut vraiment être ce, ce carrefour euh, du monde du coaching en France. Euh, OK. Alors, idéalement, cet exercice se fait en équipe. Mais, euh, vous le savez, ma philosophie, c'est qu'il faut toujours un leader qui lance les choses et après, on corrige. Hein. Là, il n'y a rien définitif. Dans trois mois, si je devais vous refaire la vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui seraient différentes être un, euh, mm, en développant des activités hol euh, holistiques. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est peut-être une start-up euh, euh, qui va avec, euh, être une plateforme. Euh, start up une plateforme euh, être un peu des ambassadeurs en bas d'un on développe accompagnement Business des coachs à travers des activités. Voilà. alors si ce n'est pas totalement clair pour vous, c'est OK, parce que si je m'arrête à chaque étape, la vidéo va durer une heure et je pas terminé mon objectif. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, notre niche, notre target market, c'est quoi la différence entre notre niche et... Ok. Moi, de ce que je comprends, c'est... Ouais. Coach débutant... Ouais, il me fait des suggestions de mots. Ah, parce que j'avais déjà écrit. Ok. Débutant à coach... Intermédiaire. Et on va mettre ça... Euh... 100 000 euros par an. Ou de CA par an. Qu'est-ce qui nous différencie du marché Ok, moi je pense qu'il y a un truc qui peut... C'est une autre manière de former. Code développement. C'est qu'on a une approche où on va aider les coachs à s'entraider. Donc, honnêtement, ça nous permet, nous, de moins travailler, si ce n'est qu'il faut quand même manager plein de trucs. Mais, mais surtout, surtout, ça permet au coach d'avoir beaucoup plus de valeur. Plutôt que juste moi, Lingen, le gourou qui essaye d'aider tout le monde, bah, il s'entraîne un truc. Qu'est-ce qui nous différencie Franchement, bon, pour le coup, vous m'en voudrez pas si ça paraît prétentieux, puisque je ne vais pas me censurer, juste parce que je suis filmé, hein, mais pédagogie, je pense que vraiment on est bon dans ça, et est-ce qu'on peut le mettre ça convivial Moi je trouve qu'on donne de l'amour, mais l'amour... Ouais. Ok, on va rester ça, comme ça. Proven process. Alors ça c'est hyper intéressant. C'est juste que euh, pour le coup, ça va prendre un peu de temps. Proven process, c'est en gros par quelles étapes les clients passent avant de devenir euh, quoi Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que fait le client pour atteindre ses objectifs à travers notre programme Donc. Okay, je vais mettre ça comme ça. Livre. PCM. Mastermind Ascension. C'est-à-dire qu'on les invite à lire le livre pour comprendre la méthode. Livre Coach Prosper. Le programme Coach en mission va les accompagner et le mastermind va les aider à décoller, entre guillemets. Euh, et le PCM va les accompagner. Du coup, ici, c'est... Accompagne et on peut même mettre un manteau. Oh, bon, savez quoi? Je vais pas le mettre parce que là on réfléchit à long terme et à long terme, mon focus c'est pas forcément le manteau. Maintenant, il se passe quoi dans le détail? Parce que si je vous montre par exemple le proven process de iOS, <coughs> eux ils ont un truc hyper stylé. <rire> Voilà, ils ont un truc euh, comme ça. Alors que moi, c'est pas aussi détaillé. Donc si je devais le détailler, ce serait coaching en groupe plus euh, à tenir, on va dire. Ouais, ok, on va en rester là pour le moment est que ça mérite presque une vidéo entière d'adresser ce sujet C'est pas beau, c'est pas beau. On va faire ça Ouais, est-ce que c'est plus beau OK. Notre garantie. Bon, bah, nous, on a un truc simple, hein, c'est satisfait ou remboursé. C'est la loi 15 jours. Est-ce qu'on peut garantir autre chose du style, euh, si vous faites tout et que vous n'atteignez pas le résultat, on vous rembourse trois fois, <rire> trois fois ce que vous avez payé? Je l'ai lu ça quelque part. Euh, non, j'y crois pas parce que pour moi, c'est pas une vraie garantie. Est-ce que ça convainc vraiment euh, notre public idéal? Non. Parce qu'on est dans de l'accompagnement en plus. Est-ce que je pourrais garantir quelque chose d'autre? Non m'inspire pas plus que ça alors nos objectifs à trois ans non, si il me reste un quart d'heure nos objectifs à trois ans donc au moment où je vous fais ça allez on va mettre ça au Au 31 décembre 2025 donc on est en 2022. ok oui je compte encore avec les doigts euh, Ouais, ok, on va arrondir, hein, puisque là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est début septembre 2022. Alors, très intéressant en termes de revue. Cette année, j'aimerais qu'on fasse 250. 2023. 350. On est ambitieux ou pas Ouais, on va viser 350, 2,023, 400, 2,024, 500. Ah, ça, c'est vraiment pas simple. Mais vous savez quoi Je vais moins viser le CA. Et justement, c'est cool qu'ils aient mis le profit. Franchement, si on peut faire 200 000 euros de profil, pour moi, là, on est bien. Est-ce que je prends le temps de vous expliquer un peu Parce que ces dernières années, on a fait du CA, mais pas beaucoup de profit. Et en fait, au-delà de ça, ce qui me dérange, c'est pas tellement ça, bon, le profit, oui, c'est cool, c'est que le problème de faire pas beaucoup de profit, ça veut dire qu'on a une structure compliquée avec beaucoup de dépenses, du management et tout, et ça m'intéresse pas. Donc, on va faire un truc simple et efficace qui rapporte du profit et moins de courses au CA. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer euh, Ah oui. Donc là, je crois qu'il me demande les critères d'évaluation ou est-ce qu'il me demande les critères d'évaluation et les chiffres Ouais, mais il n'y a pas de place pour faire tout ça. Mais je Ok, on va peut-être commencer par ça, c'est plus simple ça ressemblerait dans trois ans. Liste email de... Est-ce que c'est trop ambitieux 20 000 Je pense qu'on sera plus dans les... Ouais, les 16 16 000. 16 000. 16 000 quoi ça peut ressembler euh, 100 clients par an alors je réfléchis est-ce que c'est cohérent 100 clients par an ouais si on voit un peu de mastermind ok euh, la taille de l'équipe temps plus prestataire ouais je pense que c'est pas mal ça pas beaucoup plus ok quoi ça peut ressembler assis ah, si conférence devant aller dans cinq ans soyons fous le truc c'est comme je visite les coachs il y a moins de monde et en même temps il y en aura de plus en plus le c'est dur hein, d'être euh, ambitieux, mais pas trop. Mais si on n'est pas trop, c'est pas stimulant, ça sert à rien. Alors, livre. Il y coach prospère plus deux autres livres. Quoi ça pourrait ressembler dans. 300 au vu de ce que je vise dans 10 ans. Ok, est-ce que ça, en fait, c'est juste une sous-partie de ça J'essaie de autre okay, chose. On va en rester là, quitte à revenir dessus. Il me reste quoi, 10 minutes One year plan. Ok, on va mettre au oh, 2023. N'hésitez pas en commentaire à, à partager vos avis si vous en avez. Ah L'outil, il est bien, mais... Mmh. Je serais très curieux de vous lire. Je réponds pas toujours, mais je lis toujours. Chiffre d'affaires. On réfléchit hors taxe. Franchement, honnêtement, je pense que ce sera moins, mais je me dis qu'il faut bien que je mette plus pour que ce soit plus stimulant. Mais Et puis j'ai pas envie de mettre un 325 mille. c'est pas rond quoi. Puis est-ce que je suis à envie d'avoir cette pression Pas bah, tant pis, peut-être que c'est pas rond, mais ce sera plus facile à retenir. Profit. cent mille euros. Non, hein, ici, ça veut dire que vraiment, il veut euh, liste email 10 000. Ah, Peut-être qu'il y a un truc qu'on peut faire. C'est ce que j'enseigne aussi aux clients. 10 000 emails C'est que si on va avoir nos 100 clients, il faut que je fasse... Ah. C'est challengeant de mettre 1000 appels. Est-ce que sur une année, je peux faire 1000 appels Si, parce que l'année prochaine, peut-être que je pourrais déléguer des appels, donc je ne serais pas obligé de faire 1000 appels. Peut-être un truc... En fait, j'aime bien les trucs ronds. J'aime pas les trucs par rond, mais c'est bête. Je vais mettre ça. Ok, on va laisser 750 appels. Du coup, on va prendre ça. Je vous avais dit que quelquefois, faire des allers-retours, ça nous permet de mieux... Ça, du coup, c'est une répétition de ce qu'il y en bas. Je vais mettre 1000 appels sans pitié. Parce qu'on aura une équipe pour nous citer sur les appels. Pour le moment, cette année, c'est moi qui ai fait des, tous les appels. L'année dernière, j'avais sous-traité. Donc, euh, je vous laisse deviner pourquoi j'ai fait des allers-retours. Si vous êtes curieux, si vous avez des questions, ouais n'hésitez pas. Hein. Okay. Alors, l'objectif de l'année prochaine c'est que j'ai déjà mis ça donc est-ce que je me répète? Ouais, c'est là où c'est pas cohérent quoi. Ok, bah si je me répéter puisque c'est vraiment important pour moi, 100 clients <coughs> ah, le bug Adobe. Oh, si je, fais, si je rafraîchis la page et que ça efface tout, je suis dégoûté. Partie ne sera pas coupée au montage. Donc, merci de faire marcher ça rapidement. Yes Bravo, bravo Adobe. Vous savez que Adobe, en anglais, on dit Adobe. C'est trop bizarre. C'est comme Nike. On dit Nike. Alors let's go. 750 appels, 100 clients, euh, 10 000 emails, conférence, 100 participants. Euh, je peux mettre quoi On est bien là. Euh, ah, travailler. Je sais plus si j'ai envie de moins travailler à un moment donné. Je voulais moins travailler. Mais là, j'ai l'impression que je stabiliser un peu plus. Et en même temps, j'aimerais passer... Non. Je suis bien là. Après, il y a des objectifs perso, J'aimerais bien être mieux organisé. Comment je pourrais mettre ça en place Ouais, on va mettre ça. Avoir un... Ou une intégratrice. Intégrateur, intégrateur c'est en gros un, un bras droit qui gère tout le quotidien de l'entreprise. Ok, on va en rester là pour le moment. On va rester là pour le moment. Quelques espaces et mieux Alors, les rocks. Les rocks, c'est en gros les priorités du prochain trimestre. Aha! Donc là, on a pris un peu de retard. J'aimerais bien rattraper. Et en même temps, faut pas se mettre trop de pression et en même temps, faut être ambitieux. Ah, c'est pas simple, hein. Et encore une fois, j'ai le truc avec les chiffres ronds. Bah si, on va y aller, les gars. 60 000 euros hors taxe. Profit. Ouais, là, on est en train de... Oh non, non, non, non, ça recommence. Ça recommence, comme je réfléchis un peu au reste en attendant. Je ne sais pas vous, mais quand, quand je paye pas, j'ai moins tendance à râler que quand je paye. Là, je paye pas. Donc je me retiens un peu de râler. Je ne suis pas un gros râleur, mais ça m'arrive quand même. Si, quand je paye, ça me saoule quand même. Vraiment. Bah, Je vais en profiter pour aller chercher... Mes notes, parce que je sais à peu près ce que j'ai en tête. Le problème, c'est qu'il faudra que j'en discute. C'est quoi C'est pas un problème. Il euh, faudra que j'en discute euh, avec mon équipe. C'est un problème dans le sens où je peux pas vraiment écrire euh, les priorités puisque puisque mon équipe n'est pas là, en fait. Donc, en fait, je peux pas faire. Et euh, ça m'arrange, comme ça je vais gagner un peu de temps. Euh, parce qu'on fait des réunions toutes les trimestres et là ce sera dans deux semaines. Okay. Bon en tout cas merci à vous de regarder parce que ça me motive à faire ça. Ça m'a pris que 40 minutes alors que euh, ça fait des mois que je procrastine sur ça. Même si ça cogite. Et bah écoutez, est-ce qu'on termine ce vlog sur ce magnifique écran blanc Allez, tout à l'heure quand ça avait bugué comme ça, après ça avait marché. Ok. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non. Bon, je vais faire vite. 100 clients, uh, 750 appels, 10 000 emails. Ah oui, ici, si. un contenu par jour. Ça, c'est ce que, ce que j'aime bien avec ce genre de d'imprévu, c'est quand tu as un problème, après tu reviens, tu réfléchis, t'as de meilleures idées. Quand je faisais des sites WordPress, c'était comme ça, quand ça buggait, après je revenais, je fais ah mais comme ça, je vais pouvoir faire autrement. Toujours transformer les problèmes en opportunités. J'ai mis quoi? Avoir des Bon, bon, je sais plus ce que j'ai mis. Du coup ici je vais pas fixer. Ça tombe bien, parce que ça dépend de la réunion. C'est bien que je réfléchisse, mais voilà. Et du coup, sans clients, 750. Ah oui, j'avais pas mis publier un livre peut-être Ouais. À ah, la fameuse conférence. Ok, on s'arrête là. Génial. Merci à vous. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Parce que moi, euh, ça me motive grave de faire ça avec vous. Euh, et du coup, si ça vous aide, ça vous apporte de la valeur. Et que moi, ça me motive et que du coup, l'équipe est contente après parce que je fais des trucs que j'aurais euh, dû faire avant. Tout le monde est gagnant. Donc prenez un petit moment pour laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt les amis. J'espère que ça vous a aidé hein, et que ça vous a apporté des réflexions. À très bientôt. Ciao.